Assalamu alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, les musulmans du Canada et du monde entier se réunissent pour célébrer l'Aïd al-Adha et marquer ainsi la fin du mois du Hajj. L'Aïd al-Adha est un moment de prière, de réflexion et de célébration. La fête rassemblera amis et familles à l'occasion de prières matinales et de repas partagés. Elle nous rappelle aussi les valeurs d'empathie et de compassion que nous partageons et qui nous unissent. Aujourd'hui et à tous les jours, exprimons plus de bonté à l'égard de ceux qui nous entourent, redonnons à nos communautés et célébrons ces différences qui font de nous qui nous sommes. Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons à tous ceux qui célèbrent une joyeuse fête de l'Aïd al-Adha, Aïd, al Aïd moubarak